de vous retrouver encore plus que d'habitude car on se retrouve pour une vidéo spéciale Et oui, aujourd'hui on fait la vidéo des 100 abonnés dont je vous ai parlé dans mon vlog madame Franck Dubosc qui est soit là, soit là Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 20 faits sur moi afin que vous me connaissiez un petit peu mieux. Je vais vous révéler des faits drôles, des choses dont j'ai un petit peu honte et que tout le monde ne sait pas sur moi. J'espère que cette vidéo vous plaira, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer du coup n'hésitez pas à prendre un truc, à boire ou à manger et c'est parti Alors, Je m'appelle Aurore du coup, c'est un prénom Disney, voilà. Et il faut savoir que je déteste, mais alors vraiment, je déteste la princesse Aurore, c'est celle que je supporte le moins, je la trouve cruche au possible. Euh, pendant de nombreuses années, j'ai détesté mon prénom à cause de la princesse Aurore que je n'aime pas du tout. Et puisqu'on en est à parler des personnages Disney que je n'aime pas, je n'ai jamais aimé Je, elle m'horripile, elle m'exaspère, je déteste sa voix et. Bon, j'ai un peu honte de l'avouer ça par contre, mais pour moi, elle n'a jamais été à la hauteur du Mickey. Je trouve qu'ils forment un couple très mal à sortir en dehors du fait que ce sont deux souris. J'espère que vous n'allez pas me détester après cette révélation, mais je peux pas l'avoir en peinture. L'une de mes plus grosses phobies, et vraiment c'est physique, j'ai une peur bleue des rats et des souris. Sans vous dire que la scène dans Ratatouille où la vieille tire sur le chandelier et qu'il y a tous les rats qui sortent, c'est une des scènes qui me hérissent les poils, rien que d'y penser, ça me. Au mois de fin février-mars 2016, j'ai réalisé mon plus grand rêve, et c'est un rêve que j'avais depuis près de 20 ans qui était d'aller à Walt Disney World. Je suis partie dix jours toute seule pour réaliser ce rêve et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça m'a prouvé que les rêves pouvaient se réaliser à condition qu'on se donne les moyens de, de le faire. J'ai trois autres rêves. Le deuxième plus grand rêve qui est sur ma liste, ça serait de visiter les studios Disney et les studios Pixar. Les studios Disney, je suis en train d'économiser pour euh, faire le voyage Adventures by Disney, qui propose en fait un tour d'une semaine où on peut visiter les studios Disney et faire tout un tas d'activités qui y sont liées. Il y aura aussi le Disneyland Californie d'Anaheim. Mais surtout les, les studios Pixar, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment rêvé de faire. À part sur invitation, c'est impossible d'y aller, donc euh, je croise les doigts pour euh, un jour avoir cette chance incroyable de faire ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pete Doctor, qui est le réalisateur de LAO et aussi de Vies Versa et c'est mon mon réalisateur chouchou et j'avais été très émue et je pense que, que d'aller au studio pixar ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Mon autre rêve ça serait de visiter tous les parcs Disney au monde. Je Vous disais que le prochain sur ma liste c'est celui de Californie. J'aimerais beaucoup faire les parcs japonais aussi euh, prochainement. Peut-être dans les prochaines années parce que bah, ça coûte un ça coûte un certain montant et autant Walt Disney World, je suis arrivée, j'ai été sur le parc pendant 10 jours et je suis rentrée en France. Autant par exemple si je vais au Tokyo Disneyland et au Tokyo Disney Sea, j'aimerais beaucoup visiter les, les, les environs, visiter un peu le Japon et après bah, en Chine faire les deux autres, Hong Kong et Shanghai. Voilà. Et c'est peut-être un petit peu ridicule, mais j'aimerais beaucoup un jour avoir l'occasion d'écrire un, un livre en tant que spécialiste Disney. Ça me tiendrait vraiment à cœur d'un jour d'être reconnu et de pouvoir écrire ce genre de livre, apprendre des choses aux gens, un peu comme je le fais sur ma chaîne YouTube, ou pas. Enfin, J'espère que en regardant mes vidéos vous avez peut-être au moins appris une fois un jour quelque chose. Je suis un peu émue en vous parlant de tout ça, mais euh, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. C'est pas des choses que, que je raconte à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas comprendre ça. Bon du coup on va passer sur un registre un peu plus fun. Je suis quelqu'un de très très très très naïf. On peut me faire gober pas mal de choses. Pour mon sixième anniversaire, mon père et ma mère m'ont emmené au parc Disneyland de Paris. On avait été manger à l'auberge de Cendrillon, à ce moment-là il y avait la parade qui se jouait. Mon père est parti euh, pendant que je restais avec ma mère au restaurant il nous a dit surtout vous bougez pas, je vais essayer d'obtenir des, des autographes des personnages. Et mon père est revenu avec plein de messages de, de personnages qui me souhaitaient un joyeux anniversaire avec leur, euh, avec leur signature et tout dessus, qui me souhaitaient plein de belles choses pour mes 6 ans, tout ça. Et je suis retombée dessus quelques années plus tard, je me suis aperçue qu'en fait... Euh, mon père avait juste écrit plein de messages comme ça, il s'était mis dans un coin et puis, puis il avait fait sa petite rédaction comme ça. Il a fini par avouer. Hein. Il faut savoir aussi que j'ai cru à la petite souris jusqu'à l'âge de 10 ans, voilà. Donc en CM2, passage de la 6ème, ma mère a décidé que c'en était assez. Je refusais d'admettre que la petite souris n'existait pas et pour que, pour que j'arrête d'y croire, il a fallu que ma mère me ramène la boîte qu'elle avait gardée avec toutes mes dents. C'est horrible, hein, je... Je conçois, je pense pas que moi je garderai les, les dents de mes enfants. Mais voilà, je confonds très très souvent ma droite et ma gauche. J'ai énormément de mal à... Instinctivement, si on me dit va à droite, il y a de grandes chances que je parte à gauche, inversement. Donc je suis obligée de penser à la main avec laquelle j'écris parce que je suis gauchère. Pour savoir où est ma droite de ma gauche. Pendant trois ans et demi, j'ai fait de la danse orientale. J'étais en niveau professionnel, d'ailleurs on m'avait proposé d'intégrer la, la troupe dans laquelle je prenais mes cours. J'ai arrêté depuis, c'était une, une de mes très très grandes passions. Je dessine aussi énormément beaucoup, alors je le fais moins, moins en ce moment, je dessinais pas trop mal d'ailleurs quand j'étais petite, je voulais devenir styliste. Quand je vais dans un parc Disneyland ou quand je vais voir un film Disney, j'ai besoin toujours en permanence d'avoir un, un objet, un détail, un accessoire Disney avec moi. Alors ça peut être un t-shirt, ça, ça peut être une petite culotte, ça peut même être parfois les chaussettes ou les bijoux, mais j'ai besoin. Et vraiment, c'est limite vital. Je suis persuadée que je passe une mauvaise journée si je le fais pas. J'ai besoin d'avoir quelque chose Disney avec moi. J'ai un autre tic qui est un peu chiant pour mon entourage, ça je vous l'avoue, c'est que quand je fais la vaisselle, j'ai besoin d'avoir de la musique dans mon iPod. Donc j'écoute et je chante. Généralement, je chante du Disney, mais je chante aussi plein de chansons en anglais, donc je fais du Yaourt. Et ça peut être très très très très énervant pour ceux qui sont autour de moi, sachant que euh, je n'ai pas la voix de Maria Carey, loin de là. Je chante même plutôt fou à certains moments, donc moi ça m'éclate, mais pas vraiment les autres. Et une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que si on me dit quelque chose, vous pouvez être sûr que parfois dans la journée même, je ne m'en rappelle plus. Et c'est une catastrophe parce que par exemple, mes amis, des fois, me révèlent des secrets. Au moins, vous êtes sûr qu'avec moi, ils sont bien gardés hein, parce que j'en oublie la moitié. <rire> Des fois j'ai des impressions déjà vues, mais c'est pas forcément le cas. Et des fois ça m'arrive aussi de détourner la vérité, c'est-à-dire que je me rappelle de quelque chose et en fait c'était pas du tout ça. <rire> du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de noter un maximum de choses pour ne pas les oublier, mais généralement je perds les papiers, donc c'est pas forcément très utile non plus. Je regarde énormément de séries, et ça c'est un petit peu la faute de mes amis. Je regarde de plus en plus, mais comme j'ai pas de mémoire, bah, j'oublie la moitié des personnages et des intrigues à chaque fois. Mes séries préférées sont Once Upon a Time, The Originals, Jane the Virgin aussi que j'ai découvert euh, très récemment. Je regarde pas mal aussi de séries qui sont sur Netflix, notamment les séries animées de Dreamworks. Je suis une grande accro à Dragon. Je ne fais pas toutes les attractions parce que je ne supporte pas les sensations fortes. Quand j'étais petite, euh, on m'avait forcé à faire le train de la mine au centre aéré et j'étais ressortie avec les mains comme ça. Et en fait, en faisant Pirates des Caraïbes, il y a, il y a quelques années j'étais vraiment mais terrorisée quand je vous dis terrorisée c'est-à-dire que j'arrivais plus à respirer correctement j'avais le cœur qui battait la chamade et en fait en sortant j'ai commencé à me sentir très très mal depuis je fais plus du tout de sensation, j'aime vraiment pas ça et j'ai vraiment peur de revivre un jour cette sensation l'une de mes attractions préférées au parc Disney Studio non celle-là aussi j'ai honte de vous l'avouer mais bon on est entre nous c'est euh, l'attraction zigzag alors je sais pas si vous voyez quelle attraction je parle c'est à côté des parachutes verra tatouille aussi. Et en fait, euh, on est donc Zigzag, donc le chien de Woody, qui fait comme ça. <rire> donc voilà, donc ça fait toujours rire les gens qui sont autour de moi. Parce que euh, enfin bon j'ai quand même 23 ans quoi. Si jamais un jour on se croise sur le parc, on la fera ensemble et vous verrez je m'éclate en la faisant. J'aimerais me faire tatouer les deux les deux étoiles du pays imaginaire ici. Petit autre fait euh, assez amusant. Pendant je dirais ouais une bonne année, j'ai écrit pour le site Disney Gazette. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site de fans où il y a aussi de dessus, un peu comme Radio Disney Club, Chronique Disney. Euh, pendant une bonne année donc, j'étais en charge des critiques sur la partie cinéma et je faisais aussi les actualités, tout ça. Puisqu'on est sur 20 faits sur moi, je vais aussi vous présenter euh, l'un des objets les plus importants pour moi dans ma collection. Voilà donc je vous présente l'objet le plus important de ma collection, c'est une euh, boule à neige Cendrillon qui vient de Disneyland de Paris. C'est pas le plus cher de ma collection ou le plus rare ou quoi que ce soit, mais c'est celui qui a le plus d'importance à mes yeux car c'est l'une des dernières fois où j'ai été à Disneyland Paris avec mes parents ensemble. Mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Et je pense que ça reflète bien la personne que je suis, c'est-à-dire que je m'attache pas forcément aux choses qui ont la plus grosse valeur financière ou quoi que ce soit mais j'ai beaucoup d'éléments, d'objets qui, qui sont importants pour moi, pour le symbole que ça dégage. Pour terminer cette vidéo 20 fait sur moi, je me suis dit que je pourrais partager quelque chose qui nous concerne tous. Du coup ici, c'est l'histoire de cette chaîne. Quand j'étais à Walt Disney World en Floride, je me suis dit que j'aimerais beaucoup partager toutes ces choses-là avec, euh, avec des fans, mais aussi des non-fans, euh, des gens à qui faire découvrir cette passion mettre un peu de magie dans le quotidien des gens. Disney est une partie intégrante de ma vie. Je vous dis pas ça parce qu'on parce qu est sur une chaîne Disney, mais vraiment parce que je, je vis et je respire Disney. Voilà. J'étais sur le forum Disney Central Plaza, je le suis toujours d'ailleurs, mais je le partage pas forcément parce que j'ai du mal à, à trouver ma place, à, à m'imposer, à parler de moi-même. Alors que là, je partage ma, ma passion à ma façon. C'est une façon de m'exprimer aussi. Et du coup, je, je suis très contente en fait de m'apercevoir que ça vous plaît, que, que vous êtes un peu plus nombreux, surtout que vous commentez, ça me touche beaucoup. Alors euh, merci à tous d'être ici. Voilà, <rire> je vais arrêter de faire dans le larmoyon. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes actualités. Ça nous fait une Disney Army de plus en plus nombreuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je pense que même... Une bonne partie de mes proches ne savent pas tout ce que je viens de vous révéler ici. D'ailleurs, certains d'entre eux seront sûrement en train de regarder cette vidéo et je vous fais un coucou au passage. Je vous fais de gros bisous à tous. A très bientôt sur ma chaîne. Bye Abonne-toi